moi je suis un artiste je dois laisser mes empreintes je dois marquer l'histoire il faut que les gens qui viendront après moi parlent de moi il y a dire que je vais vous dire que je vais vous dire que vous vous vous vous vous que concert vous je vous ma montre Bulgari. vous je vous vous au chambapunet, des de la forêt, de de Il y a des gens qui ont chacun portera sa propre charge gens sabino, les hommes gens peu de foi. gens qui ont chacun portera sa propre charge. gens qui des gens qui ont des gens qui ont j'ai fait un concert à la Fikine de 26 décembre 2021 et après le concert, le soir ou le lendemain, j'ai publié pour annoncer mon concert en juin 2022. Arrivant en janvier-février, mon est à juin 2022. Je suis comme dans clan petit Ouirasson, fils Ouirasson, formé par Ouirasson, Pétia Moukoulou, moi je suis là, Moukoulou. Je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Les images, on parlé, mais après euh, les concernés sur place, je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule date, un grand événement, c'est donc le 25 décembre. Nous sommes tous appelés à être présents, vibrer, danser, passer des très beaux moments, rendre l'ascenseur à l'artiste qui a toujours été présent dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes appelés à lui montrer cet amour. Héritier Watanabe est donc notre invité de cette émission, Buan Music. Avec lui, nous allons développer et parler de ces grands événements. On va l'avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'après euh, quelques jours d'absence, ça, il faut dire. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Ça va Dieu fait grâce, ça va. Pas fatigué, pas stressé Un peu fatigué, oui. Stressé, je pense pas. Je pense pas. Je suis, je suis bien, je suis bien. Je suis préparé. Tu vois bateau ouais. Pas stressé, tu es sûr Je ne suis pas vraiment stressé. Dire que je ne suis pas stressé à 100%, non. Bah stress et mmh. stress, Mais là je vais bien. préparer à faire mon concert, préparer à faire un très bon concert. préparer à tout ça. Donc voilà. Voilà pourquoi je dis que je ne suis pas vraiment. Moralement. Triste. Oui, moralement, physiquement. Financièrement, financière, financièrement, surtout à pauvre garçon. Psychiquement, moralement, physiquement, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt. Ça quelques jours. Parce déjà. que les concerts, je ne ferai pas seul le concert, je ferai avec la Team Ouata. Donc, on est tous prêts. Moi, les chanteurs, les chanteuses, les danseuses, les danseurs, les, les, les musiciens, les instrumentistes, l'organisation, la sécurité, on est tous prêts. On en parle tout à l'heure. Bienvenue Merci. dans cette émission Beyond Music. Merci. Ah oh là là, on va recommencer. J'aimerais quand même commencer à placer un mot par rapport à la disparition de Mamou National. Ouais, là vraiment, pas si dans mon thème, parce que c'est notre maman. J'ai eu à poster, parce que j'étais loin, Nazarin à Djobour, en Afrique du Sud, quand j'ai vu Sérgui, pas si ma parce que dernièrement, eu à Mamou. Et l'autre fois, on a raté quatre appels en absence. Elle m'appelait pour un truc, dans le centre-ville, nous un studio pour, pour soutenir FRDC. Je me souviens bien pour ma maman. C'était vraiment une chanteuse, une bosseuse. Et pas si je m'étais mais, mais c'est maman qui est que je m'a dit à mm -hmm. maman qui m'a je m'a dit que au long des mateaux à Malawi, mais pour ouais. moi, une grande chanteuse et elle a laissé vraiment des traces que ces traces sont inoubliables tu as voilà. Que son âme repose en paix et tout Le président aussi m'avait appelé pour ça. pour que studio Mais donc voilà. C'est avec peine que na yemba nous Je pense que même avant concernant là. Pas si mais comme de... a donc n'a tu... pas après to tu... Kundi, dit pas sur coco. On a Papa Gara, donc Papa n'a qu'au bout d'arrière à l'eau, voilà. Donc on dit Papa Verkis, père son âme aussi, parce que tu sais qui va... Papa Verkis, c'est un producteur de producteurs, l'orchestre est belé, bima, il y a une salle à l'arrière, l'instrument belé, il y a une salle groupe, studio, peut-être, il y a un beau sauteur, il y a un ballet, il y a donc voilà, ça va être un monument à la musique, donc on dit ça. Et après, on va passer à autre chose, que Dieu vraiment aille à l'arrière, à l'arrière, à et force à leur famille et courage. Amen. Voilà, l'actualité oblige, on venait de, avant de t'avoir sur ce plateau, on a regardé les images de ton arrivée, il faut dire que Héritier Watana eu a passé une semaine, dix jours avec le groupe d'Afrique oui. du Sud. Non, non, non, non. Plus de, presque trois semaines. Trois Donc, semaines. Ouais. Trois semaines en Afrique du Sud, c'était pour le préparatif de ces grands événements qui est le 25. Oui, oui, oui. Alors, tu es arrivé à Kinshasa hier arrivé à l'aéroport, il y a eu la population, les fans qui sont venus t'accueillir. T'as l'impression tant au Moni, au Bimin, à l'aéroport, déjà un avion Kitty, mm -hmm. Tu pouvais t'attendre à rien, Yola Likolo. Kitty Bon, il okay. a bien qui sont là. Mais il y a des gens qui sont là. Voilà, je dois rester, je dois rester sincère. Il y a des gens une centaine de personnes. Mais quand je vis vraiment des milliers et des milliers de personnes, mm -hmm. et... et ça, il c'est un des, milliers, des milliers de je suis sorti dans la c'est que pas passé. Donc, je réaction Après, mm -hmm. Et... c'est sécurité. Ou a sécurité. la Sans appui, même il y a la police. Tito kei, tito komi, sans dégâts. Vraiment, je dis merci à Sacha. Sacha avec ses, son groupe de sécurité mmh. donc voilà c'est ils, ils sont formidables ils sont formidables et là, il y a un stade à la police et les autres services de sécurité ils à la danger tant ah on a du cœur il y a certes qui est danger mais ah on est légalie en plus on est cœur on a Na oyo yebité, bazo là, bazo yemba enfin non c'était touchant et merci à l'équipe pour on sans rien me demander ils m'ont rien demandé, Vita, sans ils sont venus me soutenir Donc, il ils ont eu et donc il faut que bien donc, euh, tu qui lobby, y... Bah, 20h, 21h je crois. Ok. Tu au Parce que tu es a eu plus de 1000 personnes devant la parcelle. Donc, je ne pouvais même pas accéder à la maison. Je j'étais obligé de fuir. avec un hôtel du fleuve. Donc, vraiment, je suis touché, je suis touché. Cela me pousse encore à beaucoup travailler pour que notre douane soit à la dégâts. Parce que partout au Tamboulet, parce que hier on a eu à, à, à, à faire un grand carnaval euh, motorisé dans la ville. Et partout où je passais, les gens me disaient quelque chose. Héritier. Yoyemba. Héritier. Tout ça, la posato Yoyemba. Parce que à coup, mais c'est les chanteurs. Il faut oyemba. Et j'ai compris que c'est une lourde tâche, vraiment très lourde, qu'il faut nana na na assumer. Je bah, ne bah, concert wana bah, bah, bah, bah, J'aime en fait, oh, ouais. j'aime bien, j'aime, j'aime, j'aime. <rire> Toi, tu voulais pas aimer ça? Non, non, j'aime. Tu dois aimer. et le non. seul à avoir plaisir parce que après, euh, voilà, tu restes positif et puis, euh, oui, voilà. je, je reste positif parce que, et, et, et, et ça, n'a, na versément de la Bible que je, que je maîtrise pas trop bien, mais la pensée, je maîtrise. Ce qui a de jésus christ notre dieu créateur cieux et de la terre solo ta foi va te sauver solo. Déplacer ba montagne parce que quand les gens entendent dans la bible que jésus peut-être dit les, ça, ça va tu peux dé, déplacer les montagnes le croit pense que ça peut il faut au long de côté de tant que je un zori et bouger comme à côté de côté de à côté de je suis et je suis de je suis à de je suis à final Et en passant déjà toi tu soutiens qui Un pronostic oh, Rapidement, on reste Et, pas je suis résident français. Je suis pro-cristiano Ronaldo. Lélo, France, il faut gagner. Ah, bon. Donc, avant que match tu le Oui, mais après si quoi et là, va dire que Et là, on dire que Et que ta volonté soit faite sur la terre comme volonté Non, il y a Par là, je veux dire que Par là, je veux dire que. Et là, je vais dire que. Et là, je veux dire que. Et là, je veux dire que. Et là, je dire que. Et dire que. Et je dire que. je dire que. je dire que. je dire que. Concert Oyaïo, héritier, est dans la signification Nini. Tu donnes quelle signification à ce concert Déjà, je reste artiste. Je suis un artiste, je suis un musicien. Quand je fais un concert, d'abord, c'est un travail pour moi. Je sais que tu me comprends déjà. Ouais. Quand tu as un concert, au delà tu as besoin d'un concert. Nous avons besoin d'un concert, nous avons besoin d'un concert, nous besoin d'un concert. Et après on a deuxième élo là au père ça va être donc on est bien qu'on a bien pour battre bas ce là. Il faut qu'on se le dise, bon quand pas problème mais bien, besoin d'être à Noël. à Noël? C'est ça en fait. Parce que j'ai le choix du 25. Il y a tellement de dates. Parce que les gens, après moi je me dis, pourquoi les gens quand les, gens, quand les choses se font, ils voient directement l'artiste. Ils oublient que l'artiste ne fait pas tout seul. L'artiste fait des choses avec des gens. Et ça, c'est toujours ça, ma grand-mère, c'est toujours 15 personnes. Il y a un comité d'organisation. Quand je suis peut-être seul à ne pas vouloir la date du 25, et que maintenant, c'est une date à 25, donc la majorité prime, la majorité gagne, la majorité remporte. Donc, du coup, ma volonté tombe. Au ça la volonté de la bataille. Si on a Si on a bataille, on on a bataille. Si on a bato on a bataille, on a bataille. Si on a bataille, on a bataille. Si on a bataille, on a bataille. Si on a bataille, on a bataille. Si on a fallait que je ne soit bataille. Il faut potobeta, le football là bas jour ouais ça que, ça weekend. Il faut pas tomber bas péqu, aucun staff de martyrs, ça terrain là nous il y a football. on bas ça ça bas bas ça bas disponibilité là bas on, là indisponibilité Si la date disponible est le 25 décembre, qui suis-je dans ce pays pour dire que non? Moi je vais pas la date du 25, je vais une je vais une autre date. Tu es humain parce que tu te dis c'est la fête de Noël. Oui, la fête de Noël. Comme vu que les parents qui en phila. Les parents parents sont en phila. belé parents sont en phila. Les parents sont en phila. Les parents a en phila. Les la sont en phila. la en na parents Les il y un Il y a des a ça va il y a des amoureux de la bonne musique. Parce que beaucoup de gens pensent que tu as un concert stade parce qu'il y a des gens qui ont joué avant moi. Non. J'ai fait un concert à la Fikine de 26 décembre 2021 et après les concerts le soir ou le lendemain j'ai publié pour annoncer mon concert en juin 2022 arrivant le janvier février dans le monde Wenge et je juin 2022 on a comme naza ya clan Wenge petit à Weraison fils à Weraison formé par Weraison petit à Mukulu moi naba Mukulu dans le monde que on a nakouyko chali ba ya prêtre nangati au bon basaba grand prêtre nangaba laksa nzela nous avons désisté à date novembre et à juin 2022. Nous avons une date. date, c'est a Il y a dispo, il y a facile, il y a maramboutou. le 25. Donc, au moins que 25, il Et au-delà de tout ça, notre peuple pleure. a Sabotage sur le peuple l'armée rwandaise, il faut a M23, M23, il parce que ceux qui ont 10 000 dollars dans la FRDC, ceux qui ont 20 000, 30 000, 40 000 dollars, 50 000 dollars dans la FRDC, qui ont été en train de faire des qui ont été qui ont été qui ont été Ce n'est pas beaucoup, c'est insignifiant, c'est insuffisant, mais ça représente consiste. quelque chose. Si moi je le fais, Peut-être que tu as pour ceux un que un de Peut-être que tu as un peu de Peut-être que tu as Et je crois. Tu as pour Plus que ça, moi j'ai grandi na le à Bandal, et Parce que mère je crois, une année, deux ans, trois ans. La première chose à faire, c'est de faire des choses. un peu un peu bloc un peu un Je un peu un peu un un peu un peu un un moi, je suis un Donc, voilà, moi, je suis un peu Donc, quand je n'a un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis un peu de la vie, je suis Donc, on comprend que, pas si on va sauver, pas si on va directement. Et on va contribuer dans ce sens-là. Mais pour contribuer, moi qui n'est pas riche, je suis un peu débrouillard. J'ai une famille, j'ai un orchestre à nourrir. Pour que je ne soit pas, je ne suis pas en train de Où trouverais-je ça Il faut que ça la un Moi. Où j'ai trouvé ça, il faut que je fasse un concert et peut-être que gain, gagne, revenu je a, Et pourquoi et pourquoi Pour clore. Quand le peuple là, le peuple le le peuple le quand le quand le il parce que na na na na